On manque de greffiers, on manque de juges, on a des juges qui sont en burn-out, ce qui est exceptionnel, ça n'existait pas il y a dix ans. Euh, la justice n'est pas morte, on va s'adapter. Ce que l'on regrette, c'est que, notamment en France, le budget de la justice ne corresponde pas aux standards européens et nous sommes en queue de peloton de, au niveau des pays européens en ce qui concerne le budget, le budget de la justice. Euh, je vous donne un, un dernier exemple. en matière. Il y a une réforme des pôles sociaux. Le, les pôles sociaux touchent les, tout le contentieux des personnes qui, ont des, qui sont handicapées, qui ont eu un accident du travail, qui réclament une pension, euh, donc qui sont en litige avec leur employeur et la sécurité sociale. Avec la réforme des pôles sociaux, le délai d'attente à Lyon va être de plus de 5 ans, ce qui est inadmissible. Et ce n'est pas l'avocat, puisque l'avocat, c'est son métier de faire des procès. Donc il est là pour 35 ans ou 40 ans, il va faire ses procès. Mais il est inadmissible qu'en France, en 2019, un justiciable attende 5 ans pour obtenir la reconnaissance de ses droits, surtout sur des matières aussi fondamentales. Et ça touche les personnes les plus faibles. Les, les ouvriers qui ont des accidents du travail, qui ont une main broyée, qui perdent un, un pied dans une machine, attendent cinq ans pour avoir une indemnisation, c'est inadmissible. Tout a été transféré au tribunal de grande instance. Euh, la ministre de la Justice a estimé que c'était une simplification. Euh, pour nous, c'est une véritable catastrophe, puisque ces tribunaux avaient déjà beaucoup de retard. Pour une raison très simple, c'est qu'ils n'étaient pas pris en compte dans les statistiques des, des tribunaux. Donc euh, les délais étaient très longs parce qu'on n'en parlait pas. Au niveau de la chancellerie, ça ne remontait pas. On savait qu'il y avait des délais, mais personne ne se plaignait trop. Et aujourd'hui, peut-être qu'avec ce, cette prise en compte dans le tribunal de grande instance, peut-être que les délais vont s'accélérer, mais pour le moment, Lyon est en grande souffrance à ce niveau-là. Vous pensez qu'il y a des alternatives à mettre en place Vous avez des pistes de réflexion sur lesquelles on pourrait travailler Alors c'est très simple, il faut augmenter le budget de la justice. Je vous l'ai dit, le budget est un des plus faibles d'Europe. Euh, il faudrait le doubler. Si on avait le standard allemand, on pourrait rattraper euh, le fonctionnement de la, de, de la justice en France. On pourrait en deux ou trois ans rattraper tout le retard. On manque de greffiers, on manque de juges. On a des juges qui sont en burn-out, ce qui est exceptionnel, ça n'existait pas il y a dix ans. On a de nombreux magistrats qui sont arrêtés pour euh, surcharge parce qu'ils ont une pression de leurs supérieurs qui leur demande de sortir les, les dossiers. Donc on a une, une vraie souffrance au niveau des, des fonctionnaires magistrat et greffier. Il faut savoir que les dossiers, euh, il y a une judiciarisation de la société, avec notamment les assurances de protection juridique. Aujourd'hui, on a beaucoup de procès qui n'existaient pas avant. Il y a des, ce qu'on appelle les petits litiges de droit de la consommation, qui pourraient être réglés autrement. Malheureusement, ces dossiers viennent encombrer le tribunal et on prend beaucoup de retard avec des petits litiges.